Salut Pixie Army, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Comme vous pouvez le voir j'ai mon masque puisqu'aujourd'hui on est à Disneyland Paris Pour une journée très spéciale pour moi puisque non seulement je vais sur le parc Mais en plus j'y vais pour la première fois avec mon amoureux Et j'ai pas pu m'empêcher de sortir ma petite caméra de vlog Donc je vous montre tout ça en images, j'espère que ça vous plaira Lui c'est Tonton Pixie, 26 ans et parfait imitateur de Phil Collins dans Tarzan Il est habillé en Disney bound du génie dans Aladdin, jamais sans ses accessoires dorés moi, vous me connaissez, Tata Pixie, 27 ans et en manque de Disneyland Paris depuis 142 jours. Mais qui m'en ont paru 448 J'ai fait un Disneybound de Jasmine en mixant un peu de bleu et des accessoires. Nous avions un objectif, aller à Disneyland Paris. Mais pour ça, il a fallu passer par de nombreuses étapes comme la réservation des billets. Invitation. Oh, mais ça, ça, ça, Merci de rester en ligne, nous nous efforçons d'écouter agréablement votre attention Le jour J, il fallait également que je me prépare et que je fasse mon sac pour Disneyland avant de prendre la route direction le parc Attention les oreilles, extrait choisi Ici pour votre fille, si jolie! Voilà pourquoi, encore cet amoureux vous assiège! Et heureusement pour les oreilles de tout le monde, nous voici finalement arrivés à Disneyland Paris! Quel bonheur de vivre ce rêve bleu avec la personne qu'on aime et de retrouver Main Street, les personnages Disney, l'ambiance du parc et toute sa magie. Plutôt que de faire un coucou au château, on préfère aller directement à notre première attraction et on vous emmène avec nous à bord de notre tapis volant. C'est parti T'as vu a ton avis, on prend quel vol On est du côté de, de l'Empire, ça Non, on est du côté des résistants, mais on peut avancer encore un peu, regarde. Je sais pas. On, on prend quel vol Les résistants, ils ont des aéroports. Euh... <rire> Comme ça. Pour notre première attraction, j'ai vraiment voulu faire Star Tour, puisque euh, vous le savez peut-être, c'est mon chéri qui m'a fait découvrir les différents films Star Wars et c'était important pour moi de plonger dans cet univers. En sachant que j'ai toujours adoré cette attraction, mais c'est vrai que maintenant que j'ai vu les films, je vois Star Tour d'un œil différent. Et j'ai absolument adoré. On a eu des scènes principalement du neuf, avec des scènes que je n'avais jamais faites, notamment une bataille de nodules que j'ai beaucoup aimé. Et mon chéri a été très impressionné. On était au premier rang et on a adoré cette expérience. ou pas Non. Ce n'est pas un ah ouais. Mais... Pas ah ouais. ouais Mais je laisse quand oh, pas même passer. Et là, on change carrément d'ambiance. Direction Autopia. Et après une bonne vingtaine de minutes coincées dans la queue, nous finissons enfin par monter dans un véhicule. ça va vite, hein ça, va vite, ça, va vite hein ça va vite ça va vite moi je suis très fière de ta conduite merci euh, euh, j'ai je régien je dire ce que j'ai fait <rire> les à -coups, tout ça là montre-moi trois euh... sur le permis hein, moi je te le dis hein. on fait ce si qu'on veut hein. si je vois Bitja c'est une voiture faut que je m'habitue là bah ouais Il y a de la circulation et tout. Oh là, un piéton, un piéton, stop Ça m'est jamais arrivé de me faire arrêter sur Autopia, juste que tu le saches. Bah, c'est pas, pas, si. pas notre journée ici. Non, c'est pas notre journée à Autopia déjà qu'on s'est trompé de film. Maintenant on est, est là, pas on trompé, est plus. C'est juste que tous les équipes. C'est pas s'est de 120 km. /h. Mais bon. oh, est les Mais c'est pas un ben, carrefourage. Ben, ben, en plus, il y a personne derrière nous. Oui, bah ben, on est accidenté tout seul, hein. Mais en fait, ça se fait dans toutes les voitures, là. Alors, le bilan de cette attraction? Eh bien, écoute, c'est pas mal. La voiture un petit peu de mal dans les virages. <rire> Pourquoi tu fais genre ça émo alors que t'as détesté Je suis morte. Non, ça va, c'est c'est chill. vrai moi j'attends Space Mountain. Oui mais tu connais déjà Space Mountain. Oui mais j'oublie un peu. Ouais ouais ouais c'est ça ouais. Bon là du coup on va au restaurant. Tu vas découvrir. Et euh, j'ai trop hâte. Moi je pense que je Restaurant Mystère que sais pas du tout. Exactement. Moi je pense que je vais pas du tout manger, voire pas trouver grand chose qui me plaît. Mais allons. Il y a le Waltz, euh, il y a le Agraba Café, mm -hmm. il y a euh, Captain Jack. C'est quoi Captain Jack C'est un restaurant euh, chat. Et nous vous embarquons à présent à bord de notre croisière culinaire. Et sachez-le, nous n'avons pas été avares de ce genre de jeu de mots tout au long de notre repas avec les cast Je vous laisse admirer tous les détails de ce restaurant, dont l'immersion est totale, et découvrir nos plats sous la lumière tamisée des Caraïbes. Bon, on vient tout juste de recevoir nos entrées, donc c'est une chic taille de volaille, on a tous les deux pris la même chose. Moi j'ai pris le cocktail de bienvenue euh passeport annuel et mon chéri. Comment ça s'appelle ton cocktail déjà Le Virgin Lana, ça bleu. <rire> il est à fond dans l'ambiance, il me tue depuis tout à l'heure. <rire> neptune bon... Neptune, il le faut bien. <rire> bon appétit mon saillon. Je vais essayer de prendre ma première bouchée. C'est marrant ça, le pain beaucoup. Mmh. Mmh. J'aime pas. J'aime pas quoi, le <rire> autre petite chose que je ne savais pas et honnêtement je suis assez impressionnée même le pain est thématisé, il y a du pain à la coco et du pain au maïs, j'ai trop hâte de goûter faim. on a vraiment une immersion qui est complète avec ce restaurant et je regrette pas du tout d'avoir tenté l'expérience C'est un peu la galère par contre à couper quand tu essayes de finir. <rire> Je reconnais pas les animaux en plus le hein, moi. J'ai l'impression voilà. de manger une the dark. <rire> Donc là j'ai attrapé un gros morceau d'un truc que j'ai plongé dans la sauce sans faire exprès. Ouais c'est pas mauvais. Hein. Mais c'est relevé chez moi. C'était ton couvert C'était mon couvert. Bien non. sûr, quoi d'autre C'était ma fourchette en plus. Bon appétit avec les doigts Bon la Pixie Army, on est sur un... sur quelque chose de complètement inattendu. On goûte du coup bah, les plats de l'un et de l'autre. Il se trouve qu'il a préféré mon dessert et moi le sien. Donc bah au final, mon dessert c'est celui-ci. Il est temps de prendre les voiles et de lever l'encre pour une destination très différente à la recherche d'un pince du génie, Fantasyland Faut que tu saches qu qu'il y, ouais. y a un diamant qui est caché là, dans la chaumière. Ouais. Est-ce que tu sauras le trouver ou pas Est-ce que c'est moi le diamant Non, c'est pas toi le diamant. Un diamant qui est caché Ouais. Un des diamants des sept noms. Bon, il, ah oui, oui, il, il est pas dans un truc. C'est-à-dire Ah oui, oui, il est pas dans le merchandising, il est dans le décor. je il dans Non, non, non, bah non. Je te fais chercher les easter eggs en direct quoi oui. mmh, mmh, mmh, mmh, mmh, mmh. Où est-ce qu'un nain cacherait son, son diamant selon moi Où oui, est-ce qu'un nain cacherait son diamant Moi j'ai envie de dire qu'il me cache en hauteur comme ça ses frères ne faudra pas les jouer Non Si c'est plutôt une bonne théorie Parce que c'est pas facile d'accès du coup Exactement Bah t'sais moi j'sais bien mieux, je vois J'aime pas le déminer hein. Oh, oh, il est là Il est là Bien joué Bon, et après avoir fait un tour au passage enchanté d'Aladdin, parce que franchement, avec nos Disney Bound, on était obligés, nous voici repartis à la conquête du Pins. Et pour ça, on se rend donc au Walt Disney Studio. Et ça tombe bien, puisque j'avais prévu qu'on fasse quelques petites attractions au passage. Ça, un un comme ça ah d'accord la tâche c'est le truc noir en fait oui c'est ça et voilà bon, le premier pin's de amoureux bon vous me connaissez les attractions à sensations fortes et moi ça fait deux mais c'est vrai que c'est vraiment le truc de mon chéri et c'était donc un passage obligé. Mais le gros avantage quand on fait pas de sensations fortes mais qu'on accompagne quelqu'un qui en fait, c'est qu'on peut découvrir tous les détails d'une belle file d'attente. Et c'est le cas dans cette attraction. Où est-ce qu'il faut aller hmm Où est-ce qu'il faut aller toi qui l'as déjà faite oh, je... Par là, je pense. Il y a d'autres choses après Bah ben non c'est ça la. Service elevator. <rire> ça me stresse déjà. Et clairement, moi, rien que la file d'attente, elle me fait flipper. Donc j'ai préféré l'attendre à la sortie et je l'ai laissé prendre l'ascenseur tout seul. Alors ça a changé quelque chose, il y a une storyline et tout ou pas Hein Il y a une storyline et tout ouais, ou il pas C'est vrai vraiment une petite fille. Ah elle, elle dit ouais. Euh... Vous avez dit de pas venir ici, vous m'avez pas écouté parce que de vous vraiment... ouais, devriez pas euh, Ouais. C'est mais c'est pas mon histoire quoi. Ok. Et les chutes Juste à ce moment-là, pas. T'as eu peur T'as crié J'ai crié à la fin mais en mode ouais vois, Ah ouais d'accord, en mode yolle, allez-y, envoyez le J'avais du mal, donc, fou, <rire> Bon. Après ce débrief assez compliqué à comprendre que je vous l'accorde avec le masque, on s'accorde une petite pause parisienne du côté de Ratatouille. C'était une grande première de plonger dans l'univers de Ratatouille pour mon chéri. Pour moi par contre, ça fait partie de mes langues préférées du parc et j'adore tous les détails que l'on peut y voir. Remember, food always comes to those who love to cook, but not to those who are ready to cook. Alors, serait-ce notre sourisot ou pas notre sourisot Non Je crois qu'on a Emile, nous, ouais. Oh, quel joli sourisot Bonjour Bonjour Vite par ici t'aimes bien ouais, C'est stylé hein ouais, bah, Regarde Essaye de sentir Est-ce que tu sens des choses ouais. Ouais. Je ne résiste jamais à l'envie de faire un petit tour de zigzag. Par contre, mon chéri, c'est pas vraiment son délire. Bah Moi je l'aime bien, c'est peut-être Ah quoi allez, allez, allez. Mais... Bah ouais, je peux pas dire, c'est vais vous emporter. Tu t'empailles d'avance, <rire> Non, non, non, non, c'est la journée et j'ai C'est ça Oh, tu me vends bien le truc, j'emmène tout le monde ici, tout le monde me dit, tu me saoules avec ton attraction. <rire> envie. Moi je trouve qu'elle va vite <rire> et je l'aime bien. enfin remis de nos émotions et nous nous rendons donc sur le parc principal pour aller déguster un mango whip et faire quelques photos dans le château quand même et ensuite on s'attaque au gros bébé it's a small world donc du coup on vous épargne la musique de small world parce qu'on la connaît tous par cœur et on s'est dit qu'à la place on allait vous faire un petit feedback de notre journée sur le parc bon alors qu'est ce que t'en as pensé de small world Bah en vrai j'ai trouvé que c'était vraiment cool mais je pense que c'est encore mieux quand t'es enfant je pense que t'es plus émerveillé. Je comprends que toi ça te touche particulièrement vu que toi tu l'as fait enfant, du coup tu l'as associé un petit peu à des souvenirs, et je pense que ça t'aide à retrouver le même euh, émerveillement que t'avais à l'époque. Et du coup c'est quoi l'attraction que t'as genre quand on était sur le parc Moi j'ai bien aimé Star Wars, Ratatouille. Ah et Pirates des Caraïbes, hein. franchement c'est le trio de tête. Je Alors je vois. leur ai pas dit qu'on avait fait Pirates des Caraïbes, puisque bah moi je me suis complètement euh, désistée. Oui. Je voulais combattre ma peur et le faire pour la première fois sauf que honnêtement j'ai pas eu le courage donc du coup tu l'as fait tout seul Oui Mais t'as bien aimé l'expérience du coup Vraiment, ouais, l'ambiance est vraiment bien, en fait ça m'a fait un petit peu penser à Small World, mais en version adulte Ouais, c'est un bon résumé Dans l'ensemble t'as pensé quoi de ta journée Bah c'était cool, j'ai vraiment redécouvert le parc euh... Bah en fait j'ai limite découvert le parc parce que j'avais déjà été une première fois avec ma grande soeur Mais on avait euh, fait l'impasse sur pas mal d'attractions, sur pas mal d'endroits du parc tu t'étais concentré sur les sensations fortes. Ouais, grosso modo, c'était un peu ça, chercher les attractions avec le plus de sensations. J'avais pas la chance d'avoir une guide de la qualité, du coup, pour la première <rire> visite. On reviendra, alors Bah oui, on reviendra, c'est sûr. Bref, on espère que cette petite journée avec nous vous a plu, la Pixie Army. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Moi, je vous donne rendez-vous en scène post-générique. Vous allez voir qu'il s'est passé des choses assez drôles. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Bienvenue à Disneyland Vous êtes en possession Ça commence bien. Faut pas que ça a parlé, absolument... Là y'a plus de musique, ils l'ont enlevé ah. C'est même pas en bonne qualité J'avoue c'est encore pire que la dernière fois qui est quand même un exploit.